Je suis venu à de la de à de à la maison Je ou bien, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, Oura mamadie mato, mamadie na na nabafé bori est-ce que nanomara badie wona wate na ramaiki. Mamadie na krimu na nabafé à a dangi alfara. Parce que déjà, à a rouni, et bara sa rouni, yimig kobi nre fari, yi bori toro la, ça fese a otorira ta han wona lè il faut le maintenir pouvoir parce que tant que ça on 26 ans au pouvoir il faut solution alors mamadi dit déjà Bernard il faut il faut faire les sacrifices d'hommes Donc la Guinée sorti. On m'a dit contrôler au palais Soronkoni, Sigiri, Kassa, parce que le palais qui horizon mène torture mais Faut pour se maintenir au pouvoir. D'abord, il grand, a un Fallah, Alibaba, Guinara, groupe, Oulénara. C'est qu'il Sorry, Fangi, Bira, Sorry, nara, Amag, Girfeu. Soit, il soit, le C'est l'un des deux. Wa je la Parce que parce Mais que je vais vous dire que je que je a qui n'a jamais servi le pays, qui n'a jamais contribué pour le développement de ce pays. Un simple milicien, un simple ethno, a la Guinée-Canada avec son groupe. Et après, vous regrettez. Vous êtes là pour défendre les Guinéens. Je dis bien les, les bons militaires, c'est-à-dire les militaires conscients. un racisme parce que des nanas, ils en train de se faire. mais enfin, C'est pourquoi il fallait être no, être noyé. Il fallait me ribe, me rien être no. Je ne sais pas a Mais cadre Par exemple, Ousmane Kabato a macro macroéconomique à la télé. et a un en Mais en Guinée en général. Il a Pourtant, il a l'argent. Quel fait il y à la gouvernement de Mahanto, Ousmane Kaba, l'argent, c'est un économiste, mais qu'est-ce qu'il a fait que lui, il a fait concrètement en Haute-Guinée Haute-Guinée, Brine a en servie, parce qu'il est économiste, rien, zéro, c'est des gueulards. Brine, Demana, Taillou, Lansana au Koumuraï, tous des faux types, des ennemis de la Guinée. Mangayo Fabé Manga senye, rendima, criminel, il y a un président rendu criminel il est Tant qu'ils sont, ça n'a pas fait quoi Il y a quoi ça Quand nato a à Oemma, je ne sais Parce que c'est une femme. Anyway. Mais c'est gênant, c'est décevant qu'une femme parle comme ça, qui a une famille. Déjà, regardez, loulou ce parce que Rai Wai n'a pas aimé, sincèrement, parce que non, non, non, pays comme ça? Pourquoi? non, non, non, Pourquoi non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Économiquement, humainement, on a un tant nous rameré. A autant de bébé, on a un C'est un faux. Comment on a un D'abord, la mère qu'ils ont invité Paul Kagame. Mais l'arrivée de Paul Kagame, ça, ça veut dire quoi? Rien. Moteur faille. Ça m'a coq faye nan kwi. Al kwi fa voleur men naki. Kali, Biden se gamen ni zéro. Non, ma cela. Tout ça là, c'est des sous. Mon frère, mon louma, la Guinée. Tu ne mérites pas à être président en Guinée. Tu n'es qu'un sanguinaire. Un netuno, 100%. Très bien. Donc, la Guinée saurait, nan falo obé. Obore nana et i Soit, Ibarifara, ou en tout cas, il destination de Il faut le faire mortsirer. Il y une maison centrale à CAD de mon Destination euh, Horizon au palais pour les tortues avec son groupe. Mais il y a une destination de et nous sommes le seul à faire Tongo, nous maman dit à y a Civil comme militaire. Parmi les 23 et quelques prisonniers qui étaient à Kassa, N16 à Colomb. N16 à Colomb. Baba Bari à Colomb, Aigle. Mouktar Kaba à Colomb, Spartacus à Colomb. Alphaya et Baldi à Colomb, N16. Et enfin, Mohamed Sangaré à Koulon. Torture n'a été rabaffée. Enlèvement n'a été rabaffée. La Guinée qui n'est pas en sabre. N'est pas par Idi Amin et Mamadi. Et voilà. Tant qu'ils sont, on hein? a droit Ou yacht nara. au veille la guinée dit ravi ma ou veillez bonadam économiquement et maintenant ou la mauvaise et n'a pas de bons militaires, et des patriotes on a raté ni bourg à continuer mais on a passé n'aï qui mais en est regardez mais fallait m'a à etino. nous ce mangue et c'est j'ai vu un gars, ma vidéo m'attaquait. non ceci, cela. Moi, je suis loin d'être non mon frère. Quand tu es ma origine, Nanto indéna Il faut que l'on. Ah, que l'on m'amène. Je ne t'ai pas expliqué, mais. Ah oui, et n'a pas ma non Je vais te dire, regardez, les militaires qui sont disparus, c'est-à-dire les porteurs disparus, avant même le départ de Mamadi sur Kankam. Quel le Bangura? Un douanier, un commandant, hein, en c'est un soussou. Le tenant Ibrahim Sori de Bangura, Asko, lex garde corps de Didiamine, où il est? C'est un soussou. Le tenant Sec Bangura, Secorse, c'est un soussou. En Aboulé Kamara Okocha, c'est un sous civil, en Amindé. Silla, 36-15, civil, en Amindé. Daouda Silla, civil, en Amindé. Et enfin, Mamadou Tou Diallo, c'est un civil aussi, en Amindé. N'a kassane. Il n'est pas minériné. Il Soit est enterré vivant ou est gorgé pour leur sacrifice satanique. Il ne faut pas qu'on ait des vauriens comme ça. Là. Au XXIe siècle, détruire ce pays. C'est ce qui va envoyer la guerre civile dans un pays. Parce que les bilingues matos et ni niquerins font la querelle naya ma bilingue sosé. Maman dit sosé, on a serré la barrière. Ibbangbang a mutangwa ineneki. Asongari mada na fala meba falla kinama. Ido ordene eneki. Mukbenare folgori mani. Iyo nanti, oyo nanti sosema. ma. Wallahi mumudiya mahuma. Oyo mumatro. Kananga mwana, il faut comprendre sa entourment. I don't give a fuck. Parce que pourquoi maintenant, fais une façon, fais une mascara ah ce est non, c'est le bon moment. Arrêtez des gens arbitrairement parce que je suis contre ce dernier. Regardez, Ali, Ali prend le pouvoir, à fait mato, à fait mato, il donne à quelqu'un que lui aime, parce qu'il est guinéen. Faut voir comment Ali a été traité. C'est parce qu'il est sous-sous. Mamadi a été insouris par les à la alocuettes les idiomines, les balles pour détruire les jeunes sous Ça ne vous dit rien? Et vous êtes là à me dire que moi je suis un hétro? Comment? Faut regarder votre histoire, mon frère, avant d'ouvrir de, de, de, les gueules pour m'attaquer. Moi je sais à où je vais, hein. Oui? Et je sais d'où je viens. C'est ça pour ça Quand je viens, je me dis, je me je me je je me je me je m'en je m'en fous je je me dis, je je me me dis, je me je non mouton monaki donc on a rabat mourra moi fallait manger nana qui n'a équipe au moulin malandé parce que quand c'est n'y aura mamadine en a église fait en guinée et cadre n'est y la haute la cadre la haute guinée savent et que l'on ne dit rien rien ou un fait et les journalistes qui sont sur place aussi, on peur de dire, parler. Parce qu'il y a une fille, fille bon, ce que je vais ma fricure, et je me Mais, on m'a rap parce que, je d'ailleurs, des journalistes alors, quand on un C'est ce que m'a Guinée a fait. Ou bien, C'est ça la vérité. Alors, ça a l'idée, hein. des femmes. la fait la Guinée, il à femme. a de la nation ou à gréer nanama manguez me supporter ma journaliste à wali mara manguez critiquer maintenant à gouvernement pris oui et puis à l'issue et assemblée chaque six mois chaque ministre doit faire son bilan. Et Mato, budget de fonctionnement, sort À ira, département que comment, il a, you non. Mais regardez dans ça. Je vais, j'ai au moins 20 vidéos contre dans ça, Le malhonnête campagne villageois que vous voyez là. C'est nulard, lui. A dégâts, nous avons avec notre économie en Guinée. Humainement, hein, il s'attaque aux jeunes filles, des, des, des jeunes filles. Alors, nous avons de 15 ans. De... Oui, parce que c'est lui le patron de, de CNT. Nous sommes à vie privée. Quoi. Mais on a un de Tout sera détaillé. Et puis, dans ma ressource, on a fait un détail Et comment eh, dans sa tir on a un peu un détail. A fonction un rôle. Je vais vous expliquer ça. Tout. Yeah. dans ça. Pourquoi il a été repêché Parce que déjà, c'était des les, les, les, appelle pour le troisième mandat. Mais pourquoi il a été reconnu comme président de, de, de la, comment on appelle, du CNT, Conseil Transitoire, National de Transition, je ne sais pas, des fucking people comme ça là, Et un problème c'est de, de chercher de l'argent. C'est ce finir le développement social dans notre pays, n'est pas leur problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Que les soussous restent indifférents? Non, parce que Meryna Résouma faut les nous Sossou à Mamoura dit. Allez-y vérifier dans les prisons que Mamadi même dans son temps là, à a arrêté. Mais ça va pas nous, ça va pas plaire aux soussous au moins, si c'était vraiment équilibré, ça veut dire on arrête un sous-sous, on arrête un, un, un malinqué, un peu là, on allait comprendre. Ou un forestier. Mais, même dans les nominations, c'est seulement les malinke. Dans les préfectures, les, les maires, les, les, les, les gouverneurs, dans les ambassades, tous Puis, avec euh, autre délinquant président, j'ai dit bien, c'est un délinquant président, vieux con, Alpha, nous parle de Mandé. Ah, c'est aujourd'hui que te parle de Mandé, maintenant. Mais c'est ce que as toi qui disais, parce que moi, je ne te vous vois pas, hein, qui disait que tous les malinquins, eh, eh, les cadres malinqués sont des malhonnêtes. Et tu nous parles de de, de, de, de Mandé. Mon frère, mes frères de la Haute-Guinée. Écoutez bien Malik Kamara. Il faut lâcher le gars là. Marc Colomb. Pourquoi Haute-Guinée normalement. Surtout quand, quand eh, eh, Kursa. Alpha faut manipuler qui? Zéro. Vous voyez Luna. Vous avez fait face à un enfant de la Guinée. C'est ça qui va nous arranger. Mais Regardez. Il y en a des gens qui ont dit Il y a des gens qui ont dit Il y a des messages qui ont tout de suite concernant l'ère Alpha D'abord le mariage de mon mari Les nantes chérifs et qui savent Mais il n'y a pas à Il n'a arrangé n'a jamais constitué une famille. C'est un délinquant. On a pris payé fake tout. Alpha, n'a qu'à rester là Alpha, il est. Il a mal instruit ce pays. Les Guinéens, je pense, je, les 90% des Guinéens pensaient que vraiment tout allait être bien en Guinée. Mais l'arrivée de, de l'Alpha, parce qu'après 40 ans, des, des démarches nocturnes, il y en a même en Guinée à l'époque qui perdaient leur vie à cause de ces démarches nocturnes-là. On le sait. Maintenant, Alpha, premier mandat, tout allait bien. Mais, un bien mal acquis finira toujours comme ça. Est-ce que ce ne regrette pas ça Pff, Mon frère. Deuxième mandat, le, les, les, les prédateurs s'approchent. Hey C'est fini. Où on est aujourd'hui On il m'a D'abord, tu n'es pas technicien. Hein? Deux, tu es ethno. Trois, tu n'écoutes pas. Tu penses que c'est avec la force qu'on peut résoudre les problèmes sociaux, économiques d'un pays, pays Non, c'est pratiquement impossible. Si vous voulez, vous pouvez égorger tout. Tout le monde, si vous voulez. Tu ne resteras pas en Guinée. Il y aura un président, mais ce n'est pas toi. On a... On a fait qu'on aura des gars dans contre nous. On profite Donc, la Guinée s'est sorti. moment de la quoi Quand on a fait Mais Quoi? Mais on a parce que la Guinée est la crédibilité mona a la Guinée Matou. A a. Parce que les Lansanakouate, les Koumoura, ce ne sont pas des gens des gens qui sont crédibles à travers le monde. Et ils sont là à négocier avec des, des petites banabana sociétés à travers le monde pour, pour aller ramasser nos, euh, euh, nos mines etc rien allez-y euh, euh, négocier les contrats de venir construire des usines pour la nouvelle génération non alors comme ça le fera nan nanisouli ti somage roumane la guinée non mais n'égard et et sa route guinée malan et où les sonneries ne Alors que aussi disant les comorales, Regardez la femme qui parle de n'importe quoi. Non, on va pas vous laisser cette fois-ci, Mais je mais merde de femme, ma colonnara, mais wallah, vous ont ne, handu ne, ou la Guinée. Donc, Alpha, elle a dit que fait. Elle a Elle Elle a Elle a Elle a Elle été Elle a alors ceux qui parlent de n'importe quoi, il faut arrêter. Elle a bien fait. Et puis Alpha mérite ça. Parce qu'il ne respecte pas l'être humain. Il n'a jamais respecté la Guinée. Jamais. Avec les cassouris, les bidons comme ça, la nul. Zéro. Au Guinée, il y a la Guinée qui est Très bien. Donc, au Kata, au Mamadi, il y a eu un Il y a Il y a Il a Il 16, et Baldé, c'est un criminel, un nul, c'est eux qui tuent les gens là-bas. Oui, et Balde. On a un casse-là. Ils sont tous Et ensuite, on a fait le, le médecin chef, Fougue Kamara, on a un Mamadi à Cologne, il Spartacus, on a Ali Plasto derrière Mamadi à Cologne parce que c'est eux qui donnent des instructions pour la torture. On a la liste complète ici, c'est Quelque chose de 20 et quelques personnes qui étaient avec, dans la prison de Casa, du moins ici. Oui, ma wari, c'est gardé en Tant que la Guinée dirigeant, dirigée, la Guinée gérée équitablement, ethno-yamou yom mabi. Et ethnie-bring, Nous ethnie n'en défendent Maman dit Tarbar flagrant. Amoussé ce nom, oui. Manique n'ara, Manique n'ara. Alors que Manique fait marre. Ce so se fait moui qui. La Guinée fait n'ara. Ah, vous voulez, non, vous voulez, Luna. Vous voulez, Mangayara. Pourquoi D'abord, vous voulez, Maman Benoît, kankan à gina ke qui est bien et en des noms en a raté alpha fait qui yannin n'a jamais été n'a jamais été la femme de d'alpha de, et guinée n'a rendu oui il m'a dépassé ma il m'a ira il m'a ma rafar n'est pas un sender n'a pas dit à sa hôpital et macoulot au moins c'est monnaie pendant Alpha Mardi, parce que moi hospitalisé à Paris pendant combien de mois Parce que à Paris, Il Alpha Alpha y a Il y a Et puis Alpha, quelle est la vie Ah, Il y que un de Il faut que un peu de pas, pourquoi rester derrière un Burkinabé comme ça On a un petit peu dit où il fallait. On a donné un à mague. On a dit qu'il fallait faire un à L'ancien compte donné un Et autant Que vous fait féminin. Il Maintenant, Alpha 11 ans de sigiri kanka le point Il faut le faire. le le le et Maurice Sanda et tant d'autres. Et dans cette barre, il y a des gens zéro. Maman dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis et je suis dit, les civils à faire des ne pas regretter C'est la vérité. Donc, ce je veux dire, c'est ça je je je on a deux on C'est gouvernement brin. Il n'a a Il a un a Il Il Il a fait a Il a a un a Il Il Donc, fait nana akbo. Mais le na, problème, quand Mamadi est enterré vivant, il Quand il est enterré, il ne va pas être na Il na va pas être enterré. Il enterré. Il faut en faire Spartacus. Spartacus. Mohamed, Mokar Kaba. un Et il a un de. Il a de jeu tout. faut pas oublier. Très bien. Et là, je baba que je Il un Parce que, au de torture. à avez un mot Mohamed Zangare, il n'a dit il a il a il a dit, il a il il a il a dit, a dit, de a dit, il il a a on a dit Il y a pas une guerre il n'y a pas de Iborima. a On a 60 ans et quelques a Mais à vrai dire, on n'y a pas Les cadres de la haute Guinée, ils n'y a pas de et moi, je ma là. Je suis là. Je suis là. pas suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et moi, je suis différent ma Mais je suis différent de moi. Je suis de Parce que dans lesCHI, dans zones, je je ce je ce que on on je suis différent de Parce que je suis différent de de Parce que je suis de c'est pas la peine de vrais criminels. sont Ils une faut où ouais, bouna? Il gouvernement a fait na Maman dit, qu'il Na de langa Il a fait fait des choses. Il Donc, aura dispositif et tongo et renverser le gars-là. Ok là. Vous avez vu le Burkina? Le jeune Traoré voyait que vraiment ça n'allait pas du tout. Le Burkina b privé, le Burkina Ray intérêt. Mais il a une décision et tongo, carrément. C'est gars, tant que ça ne va pas, coup d'état n'alla. Ça n'est pas interdit. faire la nette. Mais la Guinée a l'intérêt, cadre à cadre nara. Nara. et ah, n'a nara. a donc Il cadre il y femme, a Pour Alpha. Esor fayinde, khaninde, loi. C'est la vérité. Au nom du flambeau, ben. trop, c'est trop, mon barthagan. Yandi, dit que je suis dit que Trop, c'est trop. que je suis dit cest dit que je suis dit que dit et nous a boris défendu. Nous borisera. Aounaraba. La Guinée Rien le petit Traoré, le jeune Traoré, un grand Traoré, le Burkina. Parce qu'il est grand. Il est petit par l'âge, mais grand. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à Burkina, c'est énorme. Et capital. Mais vous, ce n'est pas un problème d'âge. C'est seulement un problème de responsabilité. Pérille, d'assez. On a besoin de quelqu'un de responsable. Digne et cohérent. Mais pas avec des, des, des anarchaires. Ils nous baladent au tir à Non, c'est pas la peine. On a pas le tir à Vous allez perdre tout. Moi, bric, ce matin. Donc, il vaut mieux aussi, c'est autre chose que On a un autre guinée On a un autre a mago On va dormir, on va dormir, on va dormir, on va dormir, on a dormir, on va on a est-ce que Balas mérite grade général oh god alors que tout il y a un borisier tourgonde il y a un donc il y a un méritier il y TINA femme Dossier nanana. Avec des avocats compétents, pas avec des avocats marionnettes, comme la comme les maîtres Yumba. Qui cherchent de l'argent à longueur de la journée. moi, j'étais étonné de voir, euh, Yumba, qu'il va représenter, qu'il est maintenant l'avocat de Kassori Fofona. Mais attendez. C'est quoi ça? je m'en fous de lui. Mais comme il a fait alors que les qui les qui ont a son ethnie même. a une ethnie, a une ethnie, on ethnie. On a a une ethnie. On a une a une ethnie. On a sidari ethnie. a kasuri na dene naki amufrawe ya gina nama na ya fe baroma malikamana manga atu atigbe walo wakona kaba kumeni wana gati wotulmati nana wafala fe wambi video la dangi kasuri gami gima sa fami daer wala dangi ma ba on me traite comme le premier ennemi de Kassoro Fofana. Maintenant, mon m'a dit que c'est grand frère. Il faut démissionner. Il faut démissionner. Il y a eu des, des jeunes ici qui me disaient que vraiment. Ah, c'est lui le président. Non, non, non, non. C'est pas lui. Non, toi là, tu ne comprends pas. Nous, on connaît la politique. Mon frère, Ade, c'est pas lui. Are-t-il rien Troisième mandat, Fafé, Attends, la mafine fin, vice-président, n'est-ce Ça ne vous dit rien 1. 2. Alpha Barasikar, quand tu as Ade. Tu as fait Je avec la force. Même ça te frein. Ça dort à RPG. Et aujourd'hui, le RPG ne parle plus maintenant de cacherie, mais plutôt alpha. Ça ne vous dit rien? Et quand qu on fait une des au moins, parce qu'il y a un côté intellectuel. Qu'est-ce qu'on appelle l'intellectuel? C'est-à-dire, je voulais, savoir, je voudrais, you non, know, savoir la différence entre l'intellectuel et l'étrique. Maintenant, Kassori est en prison. Il s'est refusé dans un truc clinique, je ne sais pas, dans une, dans une chambre quelque part, parce qu'à Conakry, pas d'hôpital, il n'y a rien. C'est des chambres qu'on qu tue les gens. Vous savez pourquoi? Jusqu'à présent, il se dit, ah, je Parce que, à moi, m'a kiffé un Bon, grand, bon, et suis allez Je suis un baron. Je suis un baron. Je suis un baron. Je suis un Je suis un Comora, depuis 71 72 Anamuramin qui de Friyak Kimbo Kamsar CBG en même temps le directeur national de l'investissement public coopération finance Haonde naiki agérance n'en a pas à Tagiraba Moubenet, Comora, Il n'a qu'à continuer à manipuler les jeunes y. mais l'on la que mais il que fait bon monsieur bon bon ma il donc a des gens Il n'a rien des gens qui fait y a ma fait Il m'a somme dit, Il m'a somme gens C'est-à-dire, Il a gens Il il doit rester Il doit rester Il Il Il Il Il Il Il Il oui, c'est comme ça. Donc, quand on a un le quand Il a un quand a un bombardement, un quand on a un bombardement, quand on a un ou ndena pas fait un peu de temps, fara fait un peu seulement, fara se un business yo un ira de gouvernement qui a été fait. yo, yo un peu yo temps, yo un Ba, eh, bala là, il a un salaire, il la économie. Quand on femme. On la Donc, quand besoin d'un avocat, a besoin d'un avocat, besoin d'un bon Pour le moment, on a deux scénarios la femme, et puis même la maison qui est là, là c'est pour l'État guinéen. Ça, on va retirer tout en Guinée. Oui. Ça, Là, la Silver Spring. Maintenant, moi je vous dis... Parce que quand je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et maintenant, c'est qui lui. parle de lui. Il parle de lui. Il parle parle de lui. Il Il Il ne parle parce que la terre, mon la personne qui a fait le travail. Elle Elle Comme moi, je suis un peu plus jeune. couvrir est m'a Né, n'amène ni, et fait, n'a pas bo, le temps, que, amour ta rambare ma gama, aux Etats-Unis. Barikele nanyi, bé, sa fait, bientôt, 13 ans. qu'on a gana, hôpital, fait també. Kassoulisa, hôpital, nankoui. Tanga, hôpital, hôpital, mona lagine. Pilahi, ala, Assurance, c'est un rame, Et puis, il Mercedes, il y a il a un rame. Il a un rame. Il y a un rame. Il y a un rame. Il y un Il y Il et tant d'autres. Au-delà, on se sent en colère, on est tout le matin, on on n'a De a, à c'est clair on a encore nos frères au temps d'Alpha en prison à Segré et y a des on a tout, LPG n'a non LPG radina car selon on a des souverains je ne sais pas si je suis au ma. je suis Washington, ma. je suis ma. Il grande nara, Il a tout le monde est capable de Il est capable. Et ne et pas ce que je Donc, ma grande Bah, il faut, faut fait, Que je respecte beaucoup. Parce que, de toute la façon, afin fin, le modèle, il faut C'est clair. Le Mais, il y a Il Bata Guinée-Ira. Je Kono wallahi. Je suis allé à la Guinée. Je suis allé à la Guinée. Je suis à la Guinée. à la Guinée. Je à la Guinée. L'on le de dire que le a C'est le voilà, il a a a a dit qu'il a dit qu'il a dit a dit une, une, dame, une jeune dame, c'est-à-dire, je ne sais pas. Il polit, politise, bon, a politiser. politisé, il a bourré, il bourré, il a a bourré, il il a bourré, il a il ma Donc il il ma ra il a il il ma il il il elle n'a rien fait, hein, comme mal, non. Elle n'a défendu qu'une seule partie, c'est-à-dire, la question de ça, a humilié pendant combien d'années, elle a humilié l'antique, elle a Vous connaissez une gare il y a un de tout le monde. a <rire> Donc, quand parti dans l'unaki, on va se faire de temps, on va quel succès na mangera amoumine ma féku. Mama dit que la maladie. Quel succès bête n'en fait amoumine parce que n'en fera enran n'abare. Et succès na yetimo na etikbère. Et succès féku na sorry amodelbire. Il faut mobile à l'enseignement nakinara. Parce que faut onganana sur omborbe. Onga ba omborbe onna kanafi. Succès na succès onna kanama ce n'est pas qu'elle fasse seulement la douane, mais il a été signalé, Il détermination qui, de qui, à il n'a renversé, parce que, attendant, poste une soit qu'elle fasse la Kanama. Et dans le fait, manike dans Donc, on na nah, a un on un mananana. Mais on Et Et non, Là je parle de mon pays. Toi tu, tu, tu, tu es là, me dis que tu es ethno, Est-ce que tu connais ce qu'on appelle ethno et ma Il faut qu'on arrête un peu. Donc, toi, non, ma demande est même n'engagera pas faire. Mais qu'elle fait Thomas. En ce moment, sa femme a rejoint yandé à l'endroit Muriuma. Dans une affaire dans sa Yéguélandé, na Karaka ça a dit, au moins dit, pages a lui, lui ça lui. dit, ça devient que lui. a sa ça Un jeune villageois comme ça là, ça a dit, ça pas moi, ça broussard comme ça là oui il le mérite c'est son nom broussard arrogant stupid à wankin ou mais et wankin ou mais il remercie radi là. c'est que pimpon radis à 30 mille dollars n'a eu tout de suite narafa mais la fille était là à buffalo new york non, non, non, non, ça là-bas. Mais mon femme, femme mon tolérément. Dans ça, il y la Guinée fait organisation pour les élections. Non, please, te plaît. Oui, ma La Guinée, la, Guinée, la, Guinée, la Guinée. Ou ou t'idées colon interne comme externe. Ou à colon, ou à colon, seront sont en Mais à, à colon fait colon, fa, Mais la Guinée, il y a des les Nations Unies, il y a des pays les Tongons, il a mis il Nations Unies. C'est parce a positivement. Il y a mis Anal Mato, il y a Boutros Boutros Mato, Xavier Coyard, il y a mis Mato. Mais Américain. là. Mais les et maintenant, il y un en Somalie. Et il y a qui en Et il y a qui Ont en fucking Il y a a sa motive, sa culture, la jeunesse, parce qu'il je connaît. Pour arriver à retard, il cadre. Il Il faut rouler, il faut couvrir il faut rouler. il faut cobrer. Il faut couler, Il faut couler. Il faut L'âge m'a salf salfu, salfu, salfu, salfu, salfu, oh salfu, on salfu, salfu, salfu, salfu, salfu, salfu, on salfu, salfu, salfu, on salfu, salfu, kos salfu, salfu, salfu, salfu, c'est-à-dire, on a fait un homme qui a mané. qui a fait un qui a fait un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 et... ouais C'est notre grand mon frère. oh Yandi a attend à... gens parce que Fatima guerlande des guerres. Ils ont fait des guerres. Ils ont des les a été retrouvé, qui a parce que qui a été retrouvé. a a encore qui travaillent avec lui. Okay. les membres du gouvernement d'Alpha il y en a encore avec lui recyclage okay. et, et ceux qui occupaient des postes stratégiques de, de, de, de trucs tous encore avec lui alors qu'est-ce que vous voulez Et j'ai mon frère encore qui me parle de, de, de, de guêpissement comme ça Bon, d'abord, seulement Traoré, c'est un faux type, le gars-là. Mais, il y a un problème. Là. Le gars de Danaim Bangoura, a masqué à Kiklo. Il pas fait de pas fait Il pas n'a alors a fait de Il a de Il a un fait un de temps. Il a Il fait a bonse un a e, e, e, e a fait il y a bon cerveau il y même, milliards parce que même maintenance le pouvoir. Donc Bangui a nana, parce que problème ne tagina. C'est que mis et toi mis s'gakine colon qui, moi t'as mon ça c'est fini ça. Faut que la Bon était yala ils mané, dans la tour et défendu ma connaissance autant ou bien à dit ou bien ce que a n'a à francs guinéens nara. et à a et ils sont incessants de guinérave et voilà et à colo et n'arrangent les volants de kinga amérique tambin d'un débris sur ce fait à bain ni boumanet je m'en fous parce que trouble, on en a pas mal ou alors le bini minima lingue et parlons de la un politique guinée luna n'est qu'à la fille qu'à l'ifin de foule nana et fin de saucera et fin de maninkéra ni attaque mané Mani cabri mona na ya ma friso na kui ibina so na ki société mona na ya ma friso na kui ibina na. Tom Fuller cala kiren de naiki le Alfyaya Balded and says criminal nara esko Fuller biri nara no os sociou irame. Mendena inifai société li fala ina gabar société biri li no etanibiri sociou ya ma mota mona mani ke biri ngafari no mani kadri malonet nera wenti nara. Malhonnête n'aurait pu ou le fallait ni criminel n'ira. pas faux, il n'y a pas Donc, David, on a fait la responsabilité n'a la responsabilité on a fait la mal. on a fait la on a fait a a Fria, mon fréa on a fait un basse on a donc autant ça la dada a un c'est pas normal au fin d'une n'a pas bonadam et y Alako, et renom fait on ba mire mais il va banger la pépafira. On y va, dégagement, on a c'est la bama, zéro. On me là. la Guinée, ouf, na c'est, New York Nara, New York. On York est comme on a Est-ce que dix mètres à Lima Non Correcte. Mais ça circule normal. Bien loti. À New York City, Chicago la même chose le grande ville San Francisco. où vous êtes en Guinée. Vous êtes en Guinée. Vous êtes en Guinée. Vous êtes en Guinée. Vous êtes Nana Guinée. Vous êtes en Guinée. what fait. <métitérance> donc ma bangula ramen au qui colon on a qui ma lonre la mara donc ça ça c'est pas c'est pas quelque chose que moi je vais m'intéresser non ma problème nana la gine finar m'a a dit non a il a mal, il a mal, il a tant fait, et puis a pas de faire, il n'a qu'à de de de de de violer le droit, les droits des êtres humains en Guinée. droit de l'homme, droit de l'homme. Le ministre de l'Aménsel White est-ce Allo, c'est a des droits de l'eau Il a chambre, et des droits de la radio. Ça, Et voilà. Donc tout, on n'a pas d'endemain des droits de la Guinée Sorry. Okata Il a un enfant. enfant. n'amorna sargelli ouais parce qu'il pensait peut-être que tannan fini ma mangueira à moudanginaki j'ai tannan nous réinstruis mais donc à tamba rafan fini ma mangueira aïran la bama mou bebe bebe raouali kolok Mamadi, il y a des gens qui font des choses. Quand les gens me disent que je suis un homme, je suis un faut je Tu un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis Ne perds même pas ton temps, parce que ce pays a été toujours comme ça. On te fait du mal. on prend deux ou trois sacs. De, de riz avec euh, 2 millions de francs guinéens qui ne veut même pas la valeur de 300 dollars. On va maintenant voir la famille pauvre dire quoi? Non, vous allez nous rendre compte. Ça, ce n'est plus comme avant. Hein? Tout est médiatisé. Quand entre les deux murs, il faut ou cobre, il alors les intérêts vivants nara y a qui donc il faut détromper vous. vous a été vous a un qui a a a a a la liste déjà. <rire> est là déjà. Qui est le monde? Un goutteau? On a on dire, on une femme qui a été fait. a femme a une femme qui a a une femme qui famille ou à faler be, ils raient barigné, ils bon sens n'y ait là, y c'est très simple. Dans y a ya, ou à color Mais je m'a fait Ali Jamali parce que ne bring, arnaquer nananera, les molus m'entourer là sont tous des faux types. Oui, des faux imams, bring, tous, tous des faux types. Il a tout le monde qui a a tout a le a a le monde a est-ce que vous avez C'est un casse un Vous Vous avez un Vous un So tout une bataille qui est non. Il y a un problème de modèle qui veut. Il femme Mais qui est un film So ce un film qui est un film qui est un est qui mais bon, M. Boris, c'est ça. Et je te donne peut-être 5 ans. Parce que tu as refusé de, de venir avec moi. La moyenne Guinée, idem. Ils se comprennent. Il y a la religion. Il y a le respect. La haute Guinée, la même chose entre eux, oui. Ça dit, désolé, il n'y a des qui La Guinée, il n'a a là, il Non, mais c'est la vérité. Il se dit dans il a Il à il est intelligent. Il a des a a les autres ethnies ils dorment et matou à la barque, pas de solution, Thomas. Mais quant à nous, tu viens vers un soussou, un jeune soussou, c'est lui en personne qui commence à te dénigrer, à te réduire, peut-être pensant c'est une des mon frère. Comment avancer manaki? Comment s'agir manaki? Sous-tant, nanan, ça c'est partout. Un rêve fini cadre, c'est un rêve fini fonctionnaire. On a auto à acharner contre les autres fonctionnaires, sous ce, C'est ce. ce que Cassou faisait. Oui, c'est ce que Cassou faisait. Maintenant, étant dans mes et Bela surboré de construire quelque chose moi et man s'il y a normalement Kassori n'était pas mûr dans l'administration un homme a fait qu'il a d'accompagner sidi à touré à Kharan, à matinka après sédia mais pourquoi pas et normalement, parce que mais il n'y a été fini là en complicité avec les Comoras et autres les lancers et autres pour détruire Sidiatouri. Ça, j'en ai. J -j -j On a mis des Trahir l'Ansana Comté. Les cadres sous malinqués. Ils ont trahi l'Ansana Comté. Oui. Mais Kassori était à la base de tout. Parce que c'est lui qui était proche je dis bien proche à demande de manon dougui nous guinou fatigue l'ensemble et tous les alphas et autres l'a passé par lui l'ensemble contenant à ah, on n'a pas ragué les ovaires et bélo à l'amour fait maintenant il bore il m'a qu'elle fait ça autour d'un enfant l'ensemble à compter témoin des ah, a barre, barres on a des barres qui Na y a des barres qui Il a des barres qui Il a E E Il a e le monde, c'est pas seulement l'ethnie sous sous, mais devant le monde. Parce que c'est le monde qui regarde Kassou aujourd'hui en prison. C'est le monde qui regarde nos parents aujourd'hui en exil. C'est le monde qui parle d'eux. Ceci dit, c'est ça. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que il y bah, a des Le Pourquoi? Parce que les manicans sont mais à wona, Il a pas choses qui sont autorisées à Il a il a Bon, et C'est parce que je suis fini Je suis un Arabe. Je suis Je que Je suis un Je suis un Lansana kouante fi fai ra ba na gwe bwe be Ka woumini na ponce ma Ouna wa detrui mani Wa ra bangi detrui Wa ra fami Wa ponce kana Wala woufamu geni ma Fou l'onde me kere Pour rétablir tout ça la Sa sa clèr Donc wengan yonguima ra Fou nande safari Ipunadami rakolo Bonsoir. Ça pas, hein? Ça pas, hein? Et Sangon, gros. Ils ont été à l'hôpital, ils ont fait des fait ce oui message sur ce manga. Ils ont fait des choses sur ce manga. Ils ont fait des choses qui mais pourquoi n'est-ce pas Je dit pourquoi est ce que J'ai dit qu'il On va Et il continue à détruire le pays. Et Raphaël Yomara. Et il s'installe à l'extérieur. Sénégal, Dakar, plus. Ça a été cas. il faut autant sur ce, ce Guinée. Oui Parce que il y a maiki. Et c'est quand même que tu es un peu bah, au C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. la je vous remercie.